C'est sûr, mon métier c'est une épreuve mes cheveux. Parfois, deux, trois brochilles par jour. Mon truc Panthène, le concentré. Pantene, soin concentré réparateur. Trois fois plus d'acides aminés et vos cheveux sont transformés instantanément. Un vrai coup de fouet, ils sont plus beaux, vraiment. Panthène, le secret de Christiana. Et le victoire de la beauté 2005.